Bonsoir, bienvenue dans l'au-delà des histoires qui ne se racontent pas. On est toujours en 2008. Je raconte un peu toutes mes mémoires dans cette playlist, euh, des mémoires qui a trait au paranormal. Et euh, dans cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, euh, c'est une histoire où Michael a essayé de me retenir chez moi. Euh, c'était le soir euh, et il voulait absolument que je reste à la maison. Euh, malheureusement, euh, j'avais besoin de parler à mes amis de ce qui était en train de se passer chez moi. Je voulais avoir une personne de confiance en face de moi pour parler de tout ça. Et donc, je décide de m'habiller et de prendre le dernier bus. Euh, je n'ai pas fait attention à l'heure. Donc, je prends le dernier bus en direction de l'endroit qui m'avait été refusé auparavant. Et Michael m'accompagne. Euh, et en descendant la grande rue principale, plus je descendais, plus je me sentais devenir petite. Et Michael me dit, ne t'inquiète pas, c'est normal. Et puis devant moi, il y a un espèce de rideau tout noir. Qui prend toute la rue et Michael me tient la main et me dit traverse avec moi euh, je prends peur et je décide de ne pas traverser avec lui je le vois partir au travers du rideau et moi je suis de l'autre côté je sais pas quoi faire il est tard je sais pas comment rentrer etc etc donc finalement je remonte vers les arrêts de bus et euh, dans ma vision c'est comme si mon bus s'était arrêté devant moi. Donc, je monte dans ce bus-là et j'avais dans, dans ma main le livre des bonnes manières de ma grand-mère euh, que ma, que ma grand-mère m'avait demandé d'étudier. Euh, parce que on va le dire, on va le dire cash, euh, j'étais un peu une mauvaise élève euh, quand j'étais adolescente. Et donc, ma grand-mère m'avait forcé à maintenir ce livre-là et à lire ce livre-là pour avoir une éducation plus ou moins correcte. Euh, et ma grand-mère était fâchée parce qu'elle avait vu des choses dans mon passé euh, qui n'étaient pas bonnes pour moi ni pour ceux qui m'entouraient bref donc je monte dans le bus que je crois être mon bus et je vais m'installer derrière, dans les bancs derrière et je vais serrer ce livre contre moi et je vais m'endormir sur euh, la banquette arrière et je me dis, dans cinq minutes, je me réveille. Euh, de toute façon, mon arrêt de bus n'est pas loin. Il suffit simplement que je regarde sur, euh, sur le panneau d'affichage. Finalement, je ne vais pas me réveiller et je vais rester dormir dans le bus euh, tout en gardant ce livre près de moi. À chaque arrêt, je ne me réveillais pas. Je ne me réveillais pas. Euh, et c'est comme si j'étais rentrée dans un sommeil profond euh, où euh, je me suis sentie dans une sécurité absolue. Et finalement, euh, le bus va s'arrêter et je vais me réveiller. Et je vois plein de bus autour de moi et je me dis mais zut, on est, à, on est au zoning des bus. Euh, et je vois le chauffeur arriver, arriver vers moi en me disant bah, « Tiens, qu'est-ce que tu fais là Comment ça se fait que tu n'as pas pris ton arrêt et ?» euh, Et je lui dis « Écoute, le voyage me semblait tellement long euh, que finalement euh, je me suis endormie et je me suis pas rendue compte que ce n'était pas mon bon bus. Euh, donc c'était pas le bon bus que j'avais pris. » Et gentiment, il me dit, écoute, si tu veux, je te ramène chez toi si tu n'habites pas trop loin et tout, etc. Euh, et donc, je suis un peu méfiante, mais j'accepte sa proposition. Et donc, il éteint son bus, on monte dans sa voiture, il me demande mon adresse, je lui donne mon adresse. Et finalement, euh, on est parti jusque chez moi. Euh, il me dépose devant chez moi, je rentre et là euh, je suis prise dans une souffrance énorme parce que ma mère n'est pas là, la maison est vide euh, et euh, c'était une, une des uniques personnes à laquelle je voulais absolument euh, tenir parce que euh, parler à ma mère euh, aurait été une sorte de révélation pour elle, ce qui n'a pas été le cas. Et donc je suis prise dans une souffrance énorme euh, qui me fait euh, qui me fait faire un, qui me fait faire un peu n'importe quoi. Mon mental part un peu dans tous les sens, mon esprit part dans tous les sens, etc. Et je ne sais pas trop quoi faire. Euh, et donc, je fais un peu n'importe quoi. Euh, donc, du coup, pour retrouver mes idées claires et, euh, et être plus ou moins sereine, euh, eh bien, je vais me, je vais me blottir euh, dans, dans les draps de ma mère. Je vais allumer la télé et je vais regarder la télé jusqu'à ce qu'elle rentre. Euh, elle ne rentre pas, elle rentre tard. Euh, elle a peut-être peur de moi je sais pas, elle a peut-être peur de ce qui se passe où elle fuit, je sais pas, enfin bref quoi qu'il en soit j'avais besoin de sa présence j'avais besoin qu'elle reste près de moi euh, et euh, j'avais besoin qu'elle s'occupe de moi euh, il faut dire que j'avais toujours rien dans l'estomac j'avais perdu 20 kilos euh, et euh, et elle faisait rien pour m'aider la seule fois que je me souvienne, euh, c'est d'avoir appelé l'ambulance parce que ma mère ne voulait pas me conduire aux urgences. Euh, tout en sachant que les urgences n'allaient pas vraiment m'aider, mais je me dis au cas où, c'est peut-être peut une main à prendre. Euh, et finalement, euh, elle a refusé de me conduire aux urgences et j'ai appelé l'ambulance. Je me suis retrouvée à l'hôpital et pendant toute la nuit, cette chambre est restée éteinte, euh, aucun médecin, aucune infirmière, rien. Ce qui m'a fait comprendre qu'en fin de compte, euh, cet établissement ne pouvait rien pour moi de toute manière et donc euh, je décide de rentrer chez moi au petit matin.